novembre 2022 Gros bonjour et bonsoir pour nous tous, amis compatriotes TV, lakay, .com e la Kai Haïti.com. Nous comptons d'entrer la Kaiou aujourd'hui. Nous avons une nouvelle vidéo avant même nous entrer plus loin, plus fond dans l'information que nous avons pour les fanatiques. Nous dit merci à tous les amis, compatriotes, quel que soit à côté où il y a dans tout à et quel que soit à tout. Nous dit merci pour la fidélité. Merci avec les nouveaux abonnés nou et merci tout avec les anciens abonnés nous en pile et nous bambe bon en pile force pour me continuer à informer nous pour nous continuer à porter et bien toute nouvelle sans stress sans pour dossier insécurité après désordre nèg timaka qui fin en faire dans figure la police après chavelin dès que nèg dans canal fin bouler et bien on dit que une grosse décision qui prend en haut et major la police là, pour ne yo même mette fin avec question insécurité, pour ne mettez mette fin dans la vie de tout bandit qui ont même a population, tout bandit qui a fait la pli et le botan, tout bandit qui ont même pensé c'est c'est chef pays ça, c'est fait et de fait, et ben n'a dit ok, maman petite, ma si ou pas bandit, ou mette te propose, mais si ou connais chemin ou pas droite, ou mette commencer régler cause zéro parce que, gen magre kap vini non jour là et eh bien, après quelqu'un en pile crié dans la république il y a pile sans sang qui a coulé et un pile de bandits qui tombé parce que la police l'a déterminé, il a senti fâché après des autres bandits bandit ont fait couper tête la police, couper tête policier, disons, et couper pieds, mettre les mains sous vent, humilier la police et fois ça. Un pile de bandits qui et qui pas content pour faire que, que bien, bandits eux même, ont tué, assassiné policier et gros levé le fait là après qu'ils aient dans la République. Gagnez tout, commissaire Lafontaine, nous connaissons après deux qui pété dans le gouvernement Ariel Henry à côté divers ministres qui ont même joué une révocation. Et bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons dit que Jacques Lafontaine qui dit même pull-up en bête, non paquet, et avec tout temps sécurité derrière, et bagay sa baye en pile nek kessote, et Hélène connaît, est-ce qu'on qui éclate entre ministre de justice, M. beto d'orse, avec Jacques Lafontan. Il y a un petit peu de monde qui dit, il m'a 100 parce que Jacques Lafontan voulait prendre place en ministre de justice. Non, mais M. Bertot et Bertot qui soumène Getton flanqué M. C. On côté, et bien, décision, ça, lui-même, qui compte la vie. Bertot d'Osset qui est ministre de justice dans le pays. Nous allons inviter à obtenir tout le détail. dans vidéo, ça, restez connectés. Bon mardi tout le monde, bonne écoute, N'a pour une prochaine vidéo. Alors, euh, euh, on hein, hein, a noté que la situation est seconde et responsable au niveau de la direction départementale de l'Ouest qui a gagné des tirs depuis dans la soirée du mercredi soir et pour ouvrir au, au et le jeudi des tirs de groupes armés qui ont été d'abord tenté et ont été investi en espace qui et nous en qui plus au commissariat qui sait et antenne et que nous placer là et pour dériver dans ce commissariat et n'a pas profité encore une fois en termes pour nous euh, dire que policiers et qui au niveau antenne au niveau commissariat et autour et, et, et pratiquement engagés en combat avec euh, monsieur Yo. Et côté que, il a sollicité renfort de la police et direction départementale là, a fait suivi côté que renfort Jérémy et qui pratiquement était qu'un combat de plusieurs heures entre police et, et bandits armés. Et on a noté tout et Jean-Marc-Emisson a été signalés, tout l'intervention qu'il a fait côté que la population est hein, venue en appui avec la police et n'a profité tout sollicité. Collaboration, ça, que la population a été portée avec euh, la police et n'a pu continuer encore une fois sur ces collaborations, pas simplement au niveau euh, de sa grande mais de tout le côté, côté que foyers de gang et gens et Johnny Baptiste à la conciliation d'affaires, et de côté, bandit armé, lourdement armé, et population pratiquement des hommes pris en otage, et mon groupe de au niveau de l'armée de déterminé, avec la police, pour qu'il nous ait même le combat, et M. Zayo, groupe armé pour empêcher le point et qu'il N'a dit, et par la suite, fort blindé, c'est vrai. Et j'en ai dit à tout à l'heure, mon combat de plusieurs, jeux, de plusieurs heures, et il y un véhicule de police qui est endommagé, et côté que il a plus de balle sur le véhicule, il hein, y a un commissariat qui est arrivé en contrôle et gagner deux policiers et qui blessés et nous avons soin lors de combats et pour petit et gagner deux bandits et qui arrivé stoppés mortellement et je l'adore et ces populations qui nous dire encore une fois et nous et sous collaboration et population pour que nous, -mêmes nous capables d'arriver en fonction du moyens pour que nous capables de faire tout ça qui dépend de nous. Les situations et vous attendez avec mon attention soutenue considération et Johnny et, nous, et Affaire et mmh. avec recommandation et nous croyons que les critiques y a maintenant de nous avancer, il y a permettre nous pour que nous en faire travail <Planet> sur le terrain et au niveau tout de et stratégie que la police a toujours mis en place. C'est ça fait que nous sommes toujours mmh. ouverts à toute critique et nous croyons que les critiques qui nous pour nous. Pour et plus amélioration parce que mm -hmm. la police n'est pas simplement pour nous comme policiers mais pour la population hein, et pour gens qui au niveau de la population hein, quel que soit le secteur que ce soit d'opinion, de gens qui est dans la population hein, c'est normal pour vous veiller c'est normal pour vous garder c'est normal pour vous aider. et aider et, les et policiers dans, et, dans, dans des situations et, et qui sont et surtout qui difficiles et parole. Donc si vous comprenez, eh, la police, le fait que nous le contrôle situation calme, ça s'est retourné, mais jusqu'à matin et nous tendez cartouche et Mounio continue à piler nous eh, pour attirer l'attention sur ce qui a passé en haut. Donc la police reprenne intégralement contrôle situation, bien en partie. Oui. On connaît que et, en matière de prévention, faut qu'on toujours être capable ou gagner une situation situations. Et on dit à une heure, et puis on évolue, qui fait à deux heures. Et ça fait que ça fait que nous qu toujours anticiper et c'est stratégies qui va dire si ça fait, nous commandons faire. Nous commandons janvier et la police, et, la police en roi voir. Et c'est certain qu'avec le tir, il y a la tuyau, il y a la chasse, qu'on ne fasse aucun signe d'équilibre sans courir. Parce qu'on est que des âmes de l'emporter, des âmes qui, ont... des qui, des matériels qui et des âmes qui, de pénétration qui, gagnent, et l'air, c'est très, très, très fort en même temps. Et, et pendant trois à la nous et en contact avec les responsables au niveau des gens de la nouvelle et c'est une présence et c'est que les nécessités pour que les gagnants ont leur présence là et arriver seuls. Parce que ça pour que nous n'ayons pas évité de nous comprendre et nous n'ayons pas dédouané de responsabilité. Nous, nous connaissons qu'au niveau effectif, et c'est pas parce que l'un des effectifs, nous n'avons pas nous, mais en termes du matériel, nous connaissons tout les problèmes et les difficultés que nous faisons, et c'est une raison que nous gagnons beaucoup de matériels matériel féminin, et pour le moment, nous avons fait l'expérience avec eux, pour, pour nous comment on est, et l'autre truc qui est pour l'unité, et qu'il y a des formations au niveau de monde qui parle et ce matériel-là, et de la façon qu'on utiliser eux, de manière à nous donner plus de temps, pour permettre nous, pour que nous puissions être à l'aise, et dans la police. Et encore une fois, et bien on dit que, exception dès qu'il y a parlé de la sécurité, le premier élément, c'est la police nationale, et nous, comme et guerriers, à cette considération à tout, concernant que ce n'est pas la police, simplement pas la, et, et, et, et, et, la sécurité, mais c'est pratiquement tout en chaîne et nous-mêmes qui faisons partie de ça nous, pratiquement, et défoué, de côté de Maronsa, malgré les difficultés que nous avons la volonté est là et l'a utilisé, et, et de tout, pour que l'on a utilisé, et nous l'a optimisé, parce à de demander pour qu'on capable plus nous parler de matériel endommagé dans euh, l'opération qui fait hier dans la ça, ça mais bien avant ça, on vite parlé de matériel qui tombait en panne. Et là, on a parlé de, de, de dernier blindés. Ça n'a pas longtemps l'autorité au, à, à commander pour venir aider à combattre les euh, questions banditistes. Donc et, comment comprendre ça, comment expliquer ça comme professionnel hein, question et la police, sécurité, donc, de matériel qui a peine acheté et puis matériel qui a pédé tombé comme voilà. ça. Alors, au moins, au moins, des pour moi, ils ont une considération spéciale, mais on ne que. Et on faire parce qu'il y a des gens au niveau institution qui préparent des compétences pour ça, et des compagnies de matériel, des véhicules. Alors, c'est des techniciens, bien même, en la matière, qui ont fait évaluation, et c'est une raison tout, les salariés, les entrées au niveau garage, et des techniciens qui là et il y a même des instructeurs, et qui ont tout. Bon, on est tout d'abord un véhicule et qu'on a des fautes de fabrication. Alors ça, ce m'a maintenant, ce n'est pas des valets, on a des douanes, nous être non, il faut que le noter. Mais et, même au niveau matériel, à trop, et il y a des difficultés. d'opération et si il y a des dommages rapidement que il au niveau l'agent de manière pour que j'aime me dis à évaluer et de manière pour que capable retourner sous terre pour que soit va service et nous devons plusieurs intervenir parce que c'est tout côté et qu'a solliciter et présence forces police au niveau de tout les au niveau toute zone tout qui a des problèmes et nous comprenons normalement population l'appelation sens ça parce que c'est le père de Dans bilan on pas mentionné c'est vrai pionel et essayer ben de poser des questions et puis global ou pas maintenant un bilan des ça que nous avons bandit à frapper potes a joué avec lui faire photo avec lui qui était à poter secours à, à, à force et en haut qui lui-même mêmes en panne alors qu'il ne peut pas porter secours simplement avec les forces audio, mais il peut porter secours à la population, à la population. Il les criniques qui ont été demandées. Et j'aime tout le temps. Il y a même la donne selon l'information. Ils sont et... arrivés et... mm -hmm. de toute façon et, et, et remontés. Mm -hmm. et, et depuis hier soir, depuis il y a eu au niveau gage, PNH là, et alors même à l'égage là, et au point de il ils a gagné. Et ils ont évaluent évaluer et, et qui toujours e, fait des travaux avec eux, des gens qui ont de l'ensemble, qui ont des compétences en domaine, et pour travail avec eux, parfois tout pour renforcer le tout. Alors on va comprendre qu'il n'y a pas de technique totale de ça, mais nous arrivons et récupérer et ans, et encore une fois, et guerriers permettent encore une fois, et on toujours fait pour nous que nous population en Bravo et à plus d'actes de côté de population et de la police en part Au niveau de la On précision encore sur la question Blendea, porte parole. Est-ce que c'est attaqué Bandi, ou c'est attaqué Bandi ou nous tu as, alors Blendea, nous tu as imagé dans la là ou bien ou as prend et Blendea, est-ce que ça ne te souvient, c'est campé, tu as campé, expliquez-nous, parce que là, nous, Bandi, on n'avons pas avancé sous-nous, nous avons même livé, mais est-ce que tu en Alors, alors non pas que le magasin pour que on une bonne et que nous Et si tu gagné et alors on va prendre nous et on va prendre tout et mais et on gagne même pas pour aider de la police de la parce que c'est si l'ité est montante de contenu dans le les policiers sont obligés à terre pour qu'ils soient capables de continuer le combat et pour qu'ils soient capables d'arrêter les ambulances et pour qu'ils soient capables de se battre la population. nous estimons les matériels, nouveau matériel qui vient, yo cadré adéquat pour nous voir dans mission Blindé, ça encore, et pour votre parole, les populations ont été là-dedans, et ça fait longtemps que nous taptons Blindé, qui finalement arrivé dernièrement là, mais ce n'est pas cette quantité de blindé, c'est 18 blindés qui les reste blindés à venir. Et alors, nous parle pas vu exactement et qui date exactement qui joue, mais nous, qui n'est pas trop loin, et selon sa, ça, on a de la part de Blindé et on bah va de bon date, mais il n'y a pas de temps pour que ce matériel vienne. Les jeunes vivent et matériels l'a permettent non pour que nous sommes capables de faire et là. Non il tout permis nous tous ces situations de jeunes et pour que nous sommes capables de résoudre. Alors je ne dis pas du tout et ne pas capables tout et pour et vous aider situations ça pour pour rapidement pour que nous vivions mais c'est nous pas mon et c'est ça vous voyez dans toutes les polices qui gagnent des moyens adéquats pour ça. Mais nous prenons une situation en hein, haut, et parce que nous apprenons tout, et puis nous prenons des situation, en haut, avec le peu que nous avons fait le maximum, et pour que nous ne capables plus de matériel possible, et de les situations à a, pour que rapidement, pour que nous capables, par exemple, et si nous avons autant de matériel, autant de blindés, nous ne pouvons pas être au niveau et portes au prince, nous ne pouvons pas être concentrés au niveau des bâtiments d'Ouest, et, et, et, et, et laissons la de des matériels qui allaient au niveau de tout le bâtiment, laissons nous pas besoin comme si c'est ici pas sorti pour que nous allions dans le bâtiment, le bâtiment, les bâtiments. en situation à bandi Bandio continue à prendre espace et n'en parlons pas pour euh, Matissan, nous perdus, et Canaran et de même, et, mais au moins Thierry Vier à ouais jusqu'à matin encore, on a fait appel à la police. C'est qui ça qu'a fait pour la à Thibaut, côté entre euh, pour sortir euh, 9 pour 10 novembre là, pour Pipiti, il y a 20 personnes qui mourent pour parole. La vérité, c'est un constat qui est très Et pendant qu'il attendait des, des considérations qu'il a faites, les questions d'affaires à surtout concernant les petits rivets la moi-même, et ça me fait automatiquement, c'est en contact avec les questions départementales là, et le commissaire du journal responsable des départements là, et les problèmes techniques, et qui s'est pas arrivé, et mais... qui ça, je ne on met tout, et pour que je ne sois pas en dire exactement ta situation, de manière pour que je ne partager avec auditeurs, auditrices, les radios, également avec la population. Merci bien, votre parole. Alors, en attendant, permettez-moi de garder, pour que nous, et dire rapidement, le 17 novembre 2022, la police a été libérée à et côté que Andy a été kidnappé et a été fait très bon et lors de la libération Sahara, la police a arrêté Davison André qui était en possession d'un pistolet de calibre 9 mm. C'est noté Davison André, monsieur, c'est monsieur de la prison déjà, et monsieur Commission pour surveiller au potages-là. Mardi 8 novembre 2022, et il y a eu un viol ainsi connu qui est arrivé blessé morcellement. et malheureusement on a échangé des de tir avec la police et je lui même il pas un bloc, mais il n'y Côté que je est arrivé, je suis arrivé, je suis arrivé, je suis avec je suis et pour suis arrivé, je suis la police toujours arrivé, une présence arrivé, je suis arrivé, je et arrivé, je suis arrivé, je suis arrivé, et, et, et, et suis et pour que arrivé, je suis arrivé, d'arriver Et son bureau. Et hier je je suis arrivé, qui suis arrivé, je suis arrivé, je suis arrivé, gallons Gano Gasoline gagne et, et 491 500 gallons gazoline qui étaient à bord et 102 canons, 102 canons à l'occasion qui étaient sa plan. Et pour finir, on a encore une fois la populations toujours pour des collaborations et encore une fois, la félicité tout la population présente à plus pour débaille avec la police, les policiers qui étaient souterrains, les policiers féminines, également les policiers et unité d'intervention féminine par la suite en. Appui. Alors, avant de partir, et, et, mon ami Johnny, et, et, et, qu'on considère son décennat, c'est juste pour une identification, et nous comprenons ce qu'on a dit, et au niveau de la police, pas quest policier policiers, qui est simplement policier, et que ce soit unité spécialisée, que l'IA, que la police administrative, d'ailleurs c'est eux-mêmes qui est présent présents, et beaucoup de populations, hein, et donc, suite à la question de l'anticipation, euh, c'est des qui, vraiment, malgré la situation, malgré le problème ouais ils ont encore déterminé, ils ont encore une volonté pour que aient fait le travail, malgré moi. Alors c'est juste un autre qui que je mais nous ne comprenons pas les gens des situations. D'accord, pour parole, et tout simplement concernant eh, Joel que nous eh, annonçons que nous as Donc nous-mêmes, on sœur li qui, qui parle avec nous et qui nous vient pour nous recevoir dans, dans la radio, qui dit que Joel son chauffeur, alors son, son, son monde qui, qui a travaillé, qui a monté monter camion, etc. Donc c'est pas un bandit, vous faire quoi là? Alors, alors de nous gagnons et, de, et de, de, de, de, de choses que nous gagnons au niveau de la RNH, nous dans au bilan et que nous ne pouvons pas au partiellement. Et, et, et tout bilan a venir un peu, à venir un à, peu, à D'accord, merci un peu. Gary Desrosiers, pour parole, la police a en direct ensemble avec nous sur la situation qu'a-t-il là Ensemble avec la question de kidnapping, M. Gou Arméo, on dit et Gang Arméo, qui a affronté l'une avec l'autre, il y a des Gang Arméo qui ont même frappé la population, à, attaqué la population, il y a des groupes qui ont même cherché à prendre territoire. C'est le cas de, des les groupes Sayo, de Tilapli, de, de, de Iso et de Tibois, de Christa de l'extérieur même, et bien, c'est goumé, il y a pété l'appel dans une zone de pointe sub-capital pour capable et bien contrôler plus grande partie dans pays, dans la dans région métropolitaine de Votopwesan, spécialement dans la troisième circonscription de Votopwesan. Pour le cas de 400 marosos et de viter l'homme innocent et bien, moun même yo même dit que eh il a campé pour attaquer les intérêts américains et c'est ça qui fait ailleurs nous, Ian, nous même dans ma débat nous avons des information qui nous nous de première main côté monsieur 400 Samarozoyo nous connaît <t�bait qui l 'accent> là, l un avis de recherche qui lagé derrière monsieur Saio gain un long prime Eh les États-Unis d'Amérique et bien... Etats-Unis promettent pour, pour le bail 3 millions de dollars pour trois M. Sayo, Katsama Ozo, et Slamo Sanjou, et, et M. Vitelom Innocent, et puis et, avec un autre soldat qui est dans groupe armé, sa, qui est dans groupe armé, sa, et, et, qui s'est allié à Katsama Ozo. Maintenant, c'est deux groupes, groupe Vitellum avec Katsama Ozo, ah. eh bien, M. Sayo, vous gagner gagné l'argent sous tête, 1 million de dollars pour chaque tête, M. Sayo, N'importe pour monde, en d'autres pays, qui t'a payé. Information à l'ambassade américaine, pour être va transmettre information à Sayo. D'ailleurs, il y a un numéro qui est affiché pour être capable d'avoir des informations sur un citoyen Sayo qui, en d'autres pays, qui au même t'a impliqué dans le kidnappage d'un citoyen américain. Je vous dis là, monsieur, vous mêmes même eu le mine, vous avez qui la dans la ganache, vous avez frappé et vous avez dit que vous avez eu le pas vous ne eu pas c'est frappé sous frappé et c'est ça que vous Hier, eu eh, ailleurs. Ben, dans la zone frontière, -là, monsieur, vous attaqué un convoi de l'ambassade américaine, mm. eh, ben, et bien, sous frontière, côté gagnant, nous citoyen haïtien. Qui était dans une machine, yo, ouais. et ces so deux patrouilles, et deux patrouilles, et monsieur, attaqués, mm -hmm. et là, tout y a deux de, de camions citernes qui ont transporté carburant, oh. et monsieur Sayo a me attaqué, a mis de l'ambassade américaine, ça, dit, ça, dit, ah, ça veut dire que monsieur Sayo a senti yo tout puissant, mm -hmm. a essayé, ou est-ce qu'il est capable de défier les États-Unis d'Amérique? <coughs> et, et ça a c'est ça? Et, dans un moment côté États-Unis d'Amérique mettez gros l'argent un sous table sous tête monsieur Sayo, et monsieur mauvais coucon et vous gardez pour payer madame monsieur attaqué et le convoi de l'ambassade américaine accompagné de et police qui peut accompagner convoi ça donc alors donc Esaï alors sous attaque convoi pas pas de mort non non pas de mort pas de monde qui meurt mais arrivé il est arrivé passer quand même et non, ils ont été obligés d'arrêter, ils ont obligés de faire, faire bac pour de passer de au l'autre côté, mais ils n'ont pas capable capables de passer dans l'espace, M. Katsamaozo, qui a occupé l'espace, okay. et qui tire sur eux, et qui fait qu'ils ont été obligés de retourner sur la frontière-là, et pour retourner sur la frontière-là, pour être capables d'éviter, et et, et et pour ne pas gagner l'autre victime. On dit que dans la machine, on nous dit dans le véhicule qui t'a transporter, et, et, et, et, et qu'on voit, et, et qu voit ça qui t'a gagné. Et, mon, euh, et de l'ambassade américaine. il faut nous dire que nous euh, dis que c'était des blindés. C'était okay. des blindés okay. qui permettent à ce que ils traversé dans ce passage. Et il ont essuyé des tirs de, tir, de, de, de, de grands tirs, et, et bien, côté, et regarder pour on peut, et bien, monsieur, est quitté dans ma chine, il retourner sur la frontière-là pour ben éviter le pire. Alors, il faut nous dire que nous disions que si ça arrive, dans un mouvement côté, il y a l'argent, un million de dollars sur chaque tête, monsieur, Et pour capable, comment, ouais, il y yo, a des monde qui a des informations sur monsieur Sayo, et bien, on va pouvoir l'ambassade américaine, y a pouvoir sur yo numéro que vous avez bâillé, et ces informations-là, et bien, monsieur, il a des informations-là qui vient de yo même il y a un mauvais cooking, il y a un mauvais cooking, côté, et bien, il a un campé en face. Mais les États-Unis d'Amérique. Donc ça veut dire que depuis les y a été kidnappés 18, 18 euh, ressortissants, là d'ailleurs 17 ressortissants américains mm -hmm. et puis un euh, citoyen canadien. depuis les ça, ben monsieur yo est en guerre contre les États-Unis et les États-Unis lui-même, n'ont pas qu'on de des nègres à armes, mais ont fait et, et de fait. Et ça il faut que ouais, tout, il y a de grandes décisions qui prennent pour être capable de contrecarrer les gens qui ont fait le trafic d'armes. N'importe quel citoyen haïtien ou étranger, les États-Unis d'Amérique, qui doit être trempé, impliqué dans la question du trafic d'armes dans le pays d'Haïti, vous va tomber sous le coup de la loi américaine et vous va tomber sous sanction. Et c'est ça qu'on regarde pour vous. Il y a plusieurs gens dans le pays là. Ils ont déjà retiré le visa et ils ont... Mais selon certaines informations, qui t'a gagné doit être trompé dans le trafic d'armes, trafic de drogue et trafic et, et, et, et, et humain. Donc, États-Unis d'Amérique, déclaré les top fait right face à vagabondage ou ensemble de nègres, soit dans la politique, soit dans le secteur privé des affaires, soit dans divers autres secteurs et en et, et, et, et, pays, depuis ou impliqué de près ou de loin dans divers actes en pays et eh bien, vous êtes capable de tomber sous sanction les États-Unis d'Amérique. Alors, entre-temps, tout on dit que, à partir de ces sanctions, eh et, et la justice haïtienne a bien pour servir contre que les États-Unis, eh et, et a bien, pour prendre, et, et, et, et, a déjà pris une décision contre vous. Alors, ça veut dire que, eh bien, dans tout, dossier ça, son gros dossier lié, de vous, les États-Unis d'Amérique font prendre sanction contre le service de vous, on bien, vous que, le gouvernement haïtien, uh -huh. par le biais, biais euh, euh, euh, euh, euh, des chefs de poursuite pénale, mais M. Sayo a agi en conséquence. Uh -huh. Alors, uh -huh. entre-temps, il faut nous dire qu'ailleurs, M. Jacques Lafontaine est débarqué en Chango, non pas qu'il n'y pas traité. Est-ce que c'est bagaillé Ça, ça Sachez, personne ne va connaître. Mais un fait est clair, c'est que était accompagné de euh, ses gardes du corps, et qui te permettent d'entrer. Alors, il faut que nous que, et l'homme n'est pas commissaire du gouvernement encore, c'est normal, soit qu'il y ait chez bagages, soit bien y ait mais ce que... n'était pas le cas hier, c'est pas de passation que tu as fait hier. Alors, monsieur et Jacques Lafontaine, est débarqué en Chambot, accompagné de ses partisans, sous plan politique, qui t'a accompagné sous la demande, selon certaines informations, sous la demande de. Et, et du chef du gouvernement, M. Ariel Henry, qui euh, est nous capable de dire, pas prudent même, pas prudent même, parce que selon la dernière lettre qui a circulé sous les réseaux sociaux, mm. M. Jacques Lafontan a gagné euh, et, et, et, et non cité nos questions de corruption. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai Maintenant, M. Jacques Lafontan, comme, comme le disait le maître Azor ailleurs, mm. oui, sous oui, le micro oui. et M. Matédebat, pour M. Jacques Lafontan, et à partir de cette décision, de la décision administrative qui mettait le sous côté, qui prend décision euh, le ministre d'alors, à savoir M. dorsay qui prend décision pour mettre en disponibilité et, et M. Jacques Lafotin, l'IPA yon sur l'autre barrière pour le faire, c'est renouer au niveau de la Cour supérieure des comptes et du compte administratif qui tranchait les, les décisions administratives. Donc ça veut dire que. Même quand le ministre n'a pas qu'à prendre une décision à lui-même seul.